Parler de la justification. La justification dans la Bible. Qu'est-ce qu'est la justification? La justification, c'est tout simplement un acte par lequel Dieu Saint déclare que un pécheur croyant est devenu juste et acceptable devant ses yeux. Vous savez, la justification, tout comme la grâce, c'est quelque chose de, de, de gratuite en fait. Elles sont gratuites. Et elles, elles sont imméritées. Personne ne le mérite. On n'est pas appelé juste, on n'est pas justifié par nos œuvres. On est justifié tout simplement par le fait de croire par la foi en Jésus-Christ. Et là, certains d'entre nous vont se demander, d'accord, si on n'est pas justifié par nos œuvres, bah comment le sommes-nous Nous le sommes tout simplement par le fait que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour toi et moi, par le sang de Jésus-Christ, par cette alliance. C'est par cette alliance que nous sommes appelés justes, que nous sommes justifiés. J'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Romains, Romains 5, 18, et la Bible nous dit, Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend aux hommes, pardon à tous les hommes. La Bible nous dit, vous savez, le péché est arrivé avec le premier homme qui a péché devant Dieu. Et ainsi, toutes ces générations, toute sa génération, sa descendance était considérée comme pécheur. Tous les autres hommes étaient considérés comme pécheurs, Et de la même manière... Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous a accordé une seconde chance. Une seconde chance qui est Jésus-Christ. À travers ce acte qu'il a fait, à travers sa vie, le fait qu'il a donné sa vie sur la croix pour toi et moi, pour que toi et moi, nous puissions être appelés justes, le Seigneur a racheté nos péchés. Il a fait de nous des hommes et des femmes justifiés. Vous savez, en cette soirée, je viens t'encourager, non, je viens nous encourager à croire à Jésus. Je viens t'encourager à avoir une foi solide, de croire en lui, de marcher selon sa volonté, afin que nous puissions bénéficier de ce titre des justes. Que le Seigneur bénisse.